Bonjour à vous les spectateurs francophones! Francophones, pourquoi il utilise un mot compliqué celui-là? Mais parce que c'est le moment de fêter toutes les personnes qui parlent le français à travers le monde. Regardez la suite. Ne bougez pas. En quelques minutes, je vous explique euh, ce qu'est la francophonie. Je vous parle des mots inventés par la communauté francophone. Je vous donne quelques idées de lecture et je soulève une question sensible. Selon le Larousse, une collectivité que forment les peuples parlant français. Une collectivité, vraiment. Les germanophones forment une collectivité. C'est une langue, l'allemand, qui est parlée par un bloc de pays. Par l'Allemagne, par l'Autriche, par la Suisse, par le Luxembourg, par la Belgique. Là, c'est un bloc. Le français est parlé partout dans le monde. C'est un vrai puzzle, c'est une incroyable chance. Vous saviez que 20% des Moldaves parlent français Je l'ai découvert. Vous imaginez, pardon, vous imaginez un Malien qui est accueilli au Québec grâce à la langue française un Libanais qui pourra échanger avec un malgache de la même manière C'est ça la langue française. Un brassage des cultures que les Français de France snobent totalement. On ne mesure pas la chance qu'on a de pratiquer une langue qui évolue sur tous les continents, qui est bichonnée, qui est transformée, qui est défendue. Ce qui est extra avec la francophonie, c'est l'invention de mots. Alors attention, je ne vous parle pas de l'idée saugrenue des années 90 de franciser les mots anglais euh, du temps de notre cher ministre de la Culture, Jacques Toubon. Avec euh, le design qui devient la stylique, avec euh, le marketing qui devient la mercatique. Voilà, non, je vous parle pas de ça. Non, je vous parle des mots utilisés à travers le monde. Par exemple, vous organisez une soirée et vos amis amènent un copain en disant « tu vas voir, c'est un ambianceur ». On voit tout de suite ce que ça veut dire. Un mot qui est né grâce à l'Afrique. Ou alors, le 15 de France s'est pris une douille. Une douille s'est employée en Nouvelle-Calédonie, semble-t-il. Un proverbe togolais dit « on ne fait pas de feu avec un seul morceau de bois ». En effet, il faut deux cultures qui se frottent pour produire une étincelle. Mais mon mot préféré, mon mot francophone préféré, je crois bien qu'on doit à nos amis québécois. Les Québécois n'utilisent pas le mot « spoiler » pour euh, l'action de balancer euh, la fin d'un film. Et ils ont raison, c'est un mot très laid. Non, ils disent « divulgacher ».« Divulgacher », un mot valise sublime, efficace, idéal. Quel est le principal reproche qu'on peut faire à la littérature française C'est de regarder son nombril de toujours parler d'un microcosme parisien, d'être trop germanopratin, germanopratin si on veut se la raconter. Avec la francophonie, pas de problème. Ouvrez un roman de Milan Kundera, c'est à la destinée sentimentale de Tchécoslovaque, que vous aurez à faire. Je vous ai déjà parlé de Kim Thuy, québéco-vietnamienne, de L... de la Laroui, cet hilarant maroco-néerlandais, d'ailleurs merci à Nagui alias le pauvre type de me l'avoir fait découvrir, je lui dois beaucoup à ce garçon. J'ai présenté Alizamir, le Comorien, sur une autre chaîne. Il y a bien l'italienne Simonetta Greggio, qui est elle, germanopratine, mais aussi Lionel Trouillot, laïtien. Tiens, on va prendre deux minutes pour parler d'un roman francophone qui a fait date, selon moi, qui devrait être estampillé classique de la francophonie. Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diomé. Le ventre de l'Atlantique, c'est l'histoire d'un gamin, un jeune sénégalais qui rêve de partir pour l'Europe pour devenir footballeur. C'est l'histoire de sa sœur qui vit en Europe et qui veut le dissuader de venir. C'est l'histoire des fantasmes de réussite que véhicule le nord vers le sud. Euh, c'est l'histoire des fantasmes que véhicule euh, la peur de l'immigration, des fantasmes que représente un sport... Euh, désormais euh, dominé par l'argent et par le profit. C'est l'histoire euh, de la réalité, euh, des gamins laissés euh, dans les rues euh, pour euh, euh, ne plus euh, être, euh, pour être blessés dès la première fois. Euh, c'est un, un véritable coup de poing, c'est vraiment, vraiment un sujet qu'on n'aurait jamais pu euh, voir traité par un Français de la métropole. Dès qu'on parle du sujet francophonie, les intellectuels se crispent. Bon, pas à ce point, c'est vrai. Mais écrire dans une langue, c'est un choix et des écrivains sont traités de collaborateurs parce qu'ils euh, n'écrivent pas dans leur langue maternelle. D'autres écrivains le vivent douloureusement. Alain Mabankou, par exemple, reproche au gouvernement français de vouloir piloter la francophonie. Il a peut-être raison, je n'en sais rien. Mais Laïla Slimani est maintenant le porte-drapeau de la communauté parlant de la langue française. Ça n'est pas banal. Une jeune femme qui est issue, euh, qui vient du, du Maghreb, qui a été couronnée du prix Goncourt en 2016 pour son deuxième euh, roman. Bon, c'est de la com', c'est vrai, mais je la crois capable de relancer une idée, euh, euh, pardon, une identité francophone. Alors... Comment soutenir la francophonie Vous allez me dire « Nick Caraway, il est bien gentil, là, il parlote, il parlote. » Mais euh, comment on peut agir pour soutenir la francophonie Eh bien, lisez des auteurs issus de la communauté. Euh, discutez avec votre libraire indépendant. Il vous fera partager certains coups de cœur. Vous, vous passez dans une librairie indépendante, le gars, il connaît ses bouquins. Il va vous donner des conseils. Il va vous dire « Tiens, lis celui-là, lis cet auteur-là. Euh, » Voilà, il va vous donner des vrais conseils. Euh, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires ici. Moi, je réponds toujours. Là, pour l'instant, je ne suis pas submergé d'abonnés. Hein, D'ailleurs, pensez à vous abonner. Euh, et après, vous pouvez aussi euh, soutenir cette vidéo, pour la faire encore connaître, en la likant. Euh, ah non. En la poussautant. Ensuite, vous pouvez utiliser, par exemple, le mot « divulgacher ». Vous corrigez toutes les personnes que vous croisez qui utilisent le mot « spoiler ». On ne sait jamais, on réussira peut-être un jour à le faire entrer dans le Larousse.